Bonjour, je suis Alice, secrétaire indépendante, et je vais vous parler du coaching que j'ai fait avec Captain Genie. Euh, donc, quand je me suis lancée dans ce coaching, je n'avais absolument rien, j'étais à zéro, pas de stratégie de contenu, j'avais juste un site internet. Euh, mon objectif à ce coaching, c'était de connaître la stratégie de marketing de contenu, avoir une meilleure visibilité sur internet, et peut-être aussi possibilité de faire en fait une prospection passive. Euh, Virginie m'a permis d'avoir un calendrier éditorial logique que je programme à l'avance. Euh, elle m'a permis aussi d'avoir un tunnel de vente depuis mon site internet avec euh, la possibilité de charger des, des freebies, donc des, des bonus gratuits. Euh, elle m'a aussi permis de sortir de ma zone de confort et de me guérir un petit peu de mon syndrome d'un poster. Euh, vous voyez là je suis en train de vous parler en vidéo. Face caméra c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé imaginable il y a... avant de la rencontrer euh, en ce qui concerne en fait son coaching en lui-même euh, un seul mot bienveillance euh, elle est à l'écoute elle est toujours disponible elle répond aux messages sur whatsapp euh, bon c'est sûr que si il est 3 heures du matin elle va pas vous répondre tout de suite mais elle répond euh, elle est honnête aussi euh, quand elle ne sait pas quelque chose elle va le dire euh, LinkedIn, c'est pas ça. ça qu'elle connaît le mieux, donc elle m'a vers quelqu'un. Euh, Google Analytics, pareil, elle dit il y a d'autres personnes qui savent mieux le faire que moi. Elle, ce qu'elle fait, c'est la stratégie de contenu et franchement, c'est ce qu'elle maîtrise le mieux. Euh, autre chose, c'est les ressources qu'elle propose. Ce sont donc des workbooks, des vidéos, c'est accessible quand on veut. Euh, on peut même y accéder après le coaching et ça, c'est vraiment un énorme bonus parce qu'il y a des fois, on a besoin d'y retourner, de voir ce qui s'est passé et de se dire « ah oui, effectivement, c'était comme ça » et moi, j'adore ce, ce principe-là. Euh, pour résumer, euh, Virginie, c'est une bonne fée qui se penche sur notre entreprise et qui permet de la faire grandir sereinement. Elle nous donne toutes les clés pour s'en sortir et même si <rire> elle a dû me donner quelques coups de pied aux fesses parce que franchement, j'ai eu du mal. Euh, c'est une personne vraiment géniale et je suis très contente de l'avoir rencontrée d'avoir pu travailler avec elle. Et euh, j'ai qu'une chose à dire, foncez si vous avez envie d'y aller, si vous avez envie de faire ce coaching, faut pas hésiter parce qu'elle ne fait pas de fausses promesses, elle ne se trompe pas, elle sait ce qu'elle dit, elle fait vraiment du marketing depuis longtemps et franchement c'est quelqu'un de génial. Voilà, merci Virginie, je t'adore, à bientôt